Alors bonjour Bonjour Alors est-ce que vous êtes bruxelloise euh, Oui Et qu'est-ce que vous faites dans le quartier européen euh, On se baladait Alors euh, on a fini nos examens aujourd'hui et voilà. notre amie ici présente est rentrée d'Inde et donc on s'est retrouvés pour, euh, comme d'habitude, aller au x ski se D'accord, et du coup, qu qu'est-ce qu que vous aimez à Bruxelles euh, Alors moi j'aime bien la multiculturalité, toutes les différentes nationalités qui sont présentes. En fait, dans le transport en commun, on entend parler beaucoup de différentes langues. Il y a aussi dans tous les restaurants qu'il y a dans le quartier, restaurants indiens, turcs, italiens, ukrainiens, des cuisines de partout. Alors c'est quoi ta cuisine préférée Indienne, évidemment <rire> <Bizarre rire> ouais. Je pense que Bruxelles, c'est aussi un peu le centre de l'Europe, surtout parce qu'on dit que c'est la capitale européenne. Et donc il y a plein de personnes qui viennent un peu de partout parfois pour se retrouver. Donc je pense qu'on est aussi plus sensibilisés à certains sujets. Parce que par exemple, en rentrant de l'école, je passe devant des manifestations des gens qui se battent pour certains, certains sujets et souvent y y et donc, je m'y intéresse. Donc c'est chouette quand tu rencontres des gens d'un peu partout, de plus touristes sur le monde. Donc je pense bien dans une ville qui est cosmopolite comme Sarah le disait, ça permet d'encore plus s'ouvrir à d'autres cultures. Et du coup vous sentez que vous êtes dans la capitale européenne ah, clairement. Oh, ouais. clairement ouais. Partout, dans tous les aspects, oh, ouais. vraiment dans les gens qu'on rencontre, mm -hmm. dans l'atmosphère qu'il y a, même le son cette ambiance on peut rencontrer vraiment des étudiants partout mais même des étudiants français on parle avec eux on se rend compte que non franchement moi je trouve ça super de vivre à Bruxelles on sent aussi l'ouverture des gens qui vivent dans les villes parce que parfois dans des petits villages ou quoi ils sont moins confrontés à certaines situations même je pense aux réfugiés ou quoi moi j'ai des amis qui hébergent des gens ou quand je vais à des activités extrascolaires extra je passe devant des parcs où il y a des, des personnes qui font des collectes de vêtements, etc. Et donc, je pense que ça roule les yeux, au sein de l'école. Moi, je sais pas trop comment c'est dans les autres villes, donc euh, je ne sais pas dire si je sens vraiment que c'est une capitale européenne ou quoi. Mais euh, c'est super chouette Bruxelles parce que, euh, comme on a, on a accès euh, super facilement à tous les endroits, surtout ici, avec le bus on peut aller où on veut. Euh, le soir c'est vraiment simple d'aller de, de, euh, boire un verre avec des amis. Il y a plein d'endroits et euh, généralement les gens sont euh, bien. bien, bien moi j bien donc, euh... bon, ben. je n'ai jamais eu de problème. Parce que quand on vit dans une ville on devient plus facilement autonome parce qu'on ne dépend pas toujours de nos parents. Moi si je veux faire quelque chose je pars de chez moi, je prends un bus et donc euh, finalement je, bah, je, je grandis en maturité en faisant ce que je veux en prenant moi-même euh, ce que j'ai envie de faire. Euh, <rire> voilà. Ok, bah super, c'est bon. Est-ce que vous auriez un message peut-être à passer euh, au, du coup, à, au Globe Reporter euh, turc et parisien qui, qui s'intéresse à Bruxelles en ce moment On va ouais. <rire> Mais tout cas, bon. cool. ouais voilà. En euros. Euh, <rire> donc euh, ouais, les belles sont hyper sympas, hyper ouverts. Euh, venez à la rencontre des autres des cultures et, euh, euh... super. Merci les filles.